avant que le climat devienne plus humide, on trouvait des forêts entières de laurier sauce, on hein, ne pas confondre avec le laurier rose, euh, mais on n'en trouve plus depuis au moins 10 000 ans parce que voilà, le, climat, euh, le climat a changé, donc c'est descendu, on en retrouve du coup, on retrouve quelques forêts, pas autant qu'à l'époque euh, en Turquie, au Maroc, au sud de l'Espagne, au Portugal, bref, elles ont migré au chaud, les Vénardes. Donc le laurier, c'est le symbole d'Apollon et on appelle même le laurier le laurier d'Apollon. Pour lui, il était symbole de victoire, d'immortalité. On dit même que la piti, donc c'est celle qui faisait les divinations, donc avant de faire ses divinations, elle mâchait des feuilles de laurier. Et euh, si ses divinations étaient positives, alors à ce moment-là, les consultants repartaient avec une couronne de laurier. Euh, on va voir que la couronne du laurier est très très présente dans l'histoire du laurier. D'ailleurs, en parlant de couronne, au Moyen-Âge, les jeunes médecins qui sortaient euh, de l'école et qui sortaient diplômés de l'école de médecine étaient couronnés de lauriers, d'où le nom de baccalauréat qui signifie baie de laurier. C'est rigolo, j'avais jamais entendu parler de ça, je ne savais même pas que baccalauréat venait du laurier. Et eh bien voilà, maintenant on le sait, le baccalauréat vient du laurier. En Italie, d'ailleurs, la fin d'études s'appelle toujours lauréat et les jeunes diplômés participent à une cérémonie bah, durant laquelle ils sont couronnés de laurier. Donc voilà, c'est vraiment très ancré par rapport à la couronne de laurier. Mais alors revenons à nos moutons, enfin à notre huile essentielle de laurier noble. Le laurier noble est parfois recommandé pour euh, une utilisation pure et d'autres, au contraire, indiquent que le laurier noble est très allergène et que donc il faut absolument euh, le diluer, bon, de toute façon il faut le diluer mais est-ce qu'il est vraiment très allergène En fait, qu'est-ce qu'on retrouve On retrouve que euh, l'huile essentielle de laurier noble a 20% de monotherpène donc bon, on en parle souvent, vous connaissez, quand il y a une monotherpène il faut, ça donne de belles propriétés mais du coup il faut le diluer pour pas faire d'allergie, mais on a vu pire que 20% donc bon, dans le doute, vous faites un test avec une goutte au, dans le creux du poignet ou du coude vous attendez 48 heures, voir s'il n'y a pas de réaction, c'est bon Par précaution, on va demander aux femmes enceintes de moins de 3 mois de ne pas s'en servir et idem pour les enfants de moins de 6 ans on peut se servir de l'huile essentielle de laurier noble par toutes les voies, que ce soit cutanée, alors là c'est la voie par laquelle c'est le plus efficace, en olfaction ou en voie orale et pour euh, une affection en particulier, mais ça on en parlera tout à l'heure quand, quand on fera les propriétés et vous allez voir qu'elles sont nombreuses. Alors donc, tout logiquement, quelles sont ces propriétés Bon, commençons, elle en a beaucoup elle fait partie pour moi du top 5, du top 10. Enfin bon, c'est toujours difficile, mais euh, elle ressemble beaucoup au titri. Mais euh, en plus du titri, elle est antalgique. Donc on va aller voir dans les détails. Euh, cette huile essentielle, elle est antibactérienne et antivirale. Donc en cas de grippe ou d'affection ORL elle est au top. Hein. On, on prend celle-là, il y en a d'autres, mais celle-là, vraiment, elle est bien. Et comme en plus, elle est expectorante, on s'en sert aussi contre la toux. Donc, dans les planches de Sophie, euh, vous allez la retrouver pour soulager Donc la grippe. Voilà, vous avez pour la grippe les euh, maux de gorge. Les poumons et les bronches, vous voyez tout ce qui est vraiment infection ORL, etc. Euh, la toux, les angines, donc tout ça en, ma en massage sur le thorax dilué avec une huile végétale bien sûr. Euh, elle est très bien aussi pour euh, les aftes et les gingivites, donc là vous diluez deux, deux gouttes d'huile dans 20 gouttes d'huile végétale. L'huile essentielle de l'orge noble elle est aussi fongicide donc elle combat les, euh, les, les champignons donc on s'en sert aussi pour soigner les mycoses. Et ce qui est aussi très intéressant, et on en a parlé tout à l'heure, c'est que le laurier rose est un antalgique puissant. Donc, dès qu'il y a des douleurs ou des courbatures musculaires, eh bien, vous pouvez vous servir euh, du, euh, du laurier noble pour soulager ces douleurs-là en massage, comme euh, voilà, comme par exemple les douleurs pour le dos qu'on retrouve dans les planches de Sophie. Ensuite, parce que ce n'est pas fini, on va continuer avec la voie cutanée. Dans les planches de Sophie, vous allez euh, retrouver aussi le laurier noble. Alors que j'ai des cartes partout parce qu'il y a tellement de choses que... Donc elle est calmante, elle, est, elle régule le système nerveux. Donc vous la retrouvez euh, contre, dans les cartes contre la fatigue, contre les cauchemars... Contre les dépendances et addictions, donc tout ce qui est voilà tout ce qui peut être angoissant, tout ce qui peut générer du stress. En cas de crise d'angoisse, vous pouvez aussi respirer directement son odeur dans le flacon. Là, il n'y a pas de souci. Euh, donc ça, c'était pour le côté cutané. Et euh, un petit peu olfactif, un peu dans l'urgence si vous avez une crise d'angoisse. Je vous ai parlé tout à l'heure de la voix orale. Dans ce cas, c'est quasiment uniquement pour soulager les infections intestinales et digestives. Une goutte diluée dans du miel et ça fera son effet. Voilà euh, ce qu'il en est pour cette huile essentielle très complète, qu'on adore, parce qu'elle, vous avez vu, elle fait plein de choses. Il y a, il y a les herpès aussi, voilà, herpès que j'ai oublié de vous montrer, j'ai tellement de cartes que je m'y perds. Quoi dire de plus, bah, qu'elle a encore d'autres propriétés mais là justement pour pas vous perdre je me suis arrêtée là parce que j'ai vraiment axé sur l'essentiel euh, sinon je vais m'embrouiller, vous allez vous embrouiller, bref c'est pas le but hein Donc euh, allons vraiment à ces propriétés les plus principales. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager pour faire voyager les planches de Sophie comme j'aime le dire, elle le mérite voilà je vous remercie tous de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt bientôt sur les planches de Sophie. Ciao